Il faut savoir qu'on a déjà vu Yoway à l'œuvre, je vous montre d'abord avant et après. Avant, c'était la première fois que le papa de Yoway, Damien, m'avait envoyé la vidéo. Et pour ceux qui étaient là, ils se souviennent, ou ceux qui ont vu la vidéo, on avait parlé de son tir. Yoway, ouais, dis-nous toi ce que tu. Ouais, déjà sur la photo d'avant, j'avais les pieds en face du cercle. Ouais. Donc aussi mon coude, il sortait. Ouais, on peut même dire les deux. Mmh. Ils, étaient, ils étaient raccords. Les deux, les... Tes deux coudes, ils... c'était pareil. <rire> Et sur la photo de maintenant, j'ai les pieds qui qui regardent pas le cercle. Ils sont sur le côté. Et j'ai le coude qui est mieux aligné qu'avant. Mmh. Les autres diront ce qu'ils en pensent, mais on voit une sacrée différence en termes d'alignement, ton coude, prise de balle, les appuis. Je te félicite parce que ça veut dire que tu as bossé. Tu te souviens, c'était quand C'était il y a combien de temps la, la première photo Non. Bon, c'était il y a deux mois. De... Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aurais dit deux mois moi. Ouais, c'est ça. Voilà, ben, pour ceux qui débarquent, voilà, deux mois après, euh, déjà, Déjà, voilà <rire>